Pour la leçon d'aujourd'hui, les consignes sont simples. rouler en paix, roulez en sécurité, et responsable bien sûr Et on est parti Yaha! Yeah Vous avez vu les gars, ça c'est du virage! En paix, en sécurité et en toute responsabilité, bien. Bon, alors là on a un blessé, on met couverture de survie et tout ça, tu regardes s'il respire encore. Enfin, faut toujours avoir le kit de premier secours dans la voiture, hein, et s'il respire plus. Sac poubelle, vous emballez le corps avec, ça cache l'odeur et vous l'enterrez. Et vous vous parez le plus vite possible. Alors...